Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui par la grâce des Dieu, nous allons parler des vendeurs du temple et nous voyons ça dans Jean 2,13. Je me présente, je m'appelle Jerry. Donc euh, par la grâce de Dieu, nous allons lire et on va commenter ensemble. La Bible dit ceci. la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et, les changeurs, euh, et euh, les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que des brebis et des bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables. Et il dit aux vendeur de pigeons ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Les disciples se souviennent qu'il qu est, qu est écrit Le zèle de ta maison me dévore. Les juifs prenant la parole lui dirent Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte Jésus leur répondit Détruisez ce temple. Et en trois jours, je le révélerai. Les juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en trois jours, tu le révéleras. Mais il parlait du temple, de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples, se souvèrent qu'il avait dit cela, et, et, et, et ils crurent. L'écriture et à la parole que Jésus avait dite, voilà bien aimé aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Jésus Christ a frappé, bien sûr, ces vendeurs de temples. Pourquoi les a-t-il chassés? Vous savez, dans le temps, le temple était dans l'ancienne alliance un lieu sacré où résidait Dieu. D'accord, donc pour pratiquer sa foi, il fallait se rendre au temple à chaque fois. Que la, la coutume l'exigeait d'accord c'est ainsi donc que, que les croyants étaient assidus au temple pour y pratiquer leur foi d'accord donc en référence à un frère qui est venu euh, euh, qui est venu euh, mettre des commentaires sur euh, sur ma vidéo par rapport au temple Dans lui il faut que le, les bâtiments continuent d'accord c'est pas sa faute car il ne comprend pas ce que était le temple d'accord le temple était le lieu sacré où il fallait pratiquer sa foi, c'est-à-dire pour être vu et pour être considéré comme un homme de foi, il, a fallu, euh, il fallait à cette époque-là se rendre au temple, respecter toute la loi, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez, euh, par exemple euh, la fête de Pâques, le sabbat, euh, tout ce que vous connaissez qui s'est pratiqué. Et ceci se faisait à des périodes bien précises et cela se faisait dans le temple, d'accord donc, je vais te faire remarquer une chose, messieurs. Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi dans tout Israël, il n'y avait qu'un seul temple, celui de Jérusalem. C'était pour montrer le caractère commun et unique de la foi, puisque euh, le temple représentait ce qui devait venir. D'accord? Et aussi vous dire que le temple, le temple était construit sur instruction des dieux lui-même. Alors, les apôtres ont prêché dans d'autres villes, et même à Jérusalem, avez-vous entendu parler de la construction des temples? Ils pouvaient aussi en construire d'autres, dans d'autres villes, d'accord? Puisque vous parlez du temple. Donc, acte 2, 45, 46, ça nous montre là la période intertestamentaire, d'accord? Que vous ne comprenez certainement pas. C'est-à-dire la, la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, d'accord? Et la Bible ne nous précise pas à quel moment les apôtres ont arrêté de fréquenter les temples, Hein, qu'il leur était, qu était devenu hostile Donc, à cause des souverains sacrificateurs. Vous devez savoir que euh, les apôtres, et Jésus-Christ d'ailleurs, ils ne pouvaient pas être euh, justement des hommes du temple pour la simple raison que Jésus était en train de prêcher un message qui était contraire au message du temple. Donc vous comprenez là que c'est normal que euh, les apôtres et, et les disciples de Jésus-Christ, après, soient persécutés jusqu'à aujourd'hui, parce que le message de Jésus-Christ est le message de la Nouvelle Alliance, et ce message n'est pas compris par ceux qui tiennent des temples. C'était donc, euh, voilà, là une parenthèse, donc comprenez que, messieurs, ils étaient assidus au temple, oui, c'est vrai, parce que la prophétie venait d'être accomplie. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont commencé à se rassembler dans des maisons, d'accord et c'est cela, en fait, que c'est comme ça qu'ils ont continué à pratiquer la foi. Donc, c'était une parenthèse pour reprendre à ce frère-là. Ils étaient assidus au temple, c'est vrai. Mais après, il y a eu justement la persécution parce qu'il a fallu que ce, cela se passe ainsi parce que le message de Jésus-Christ était contraire au message des, des, des pharisiens, des scribes et autres. Donc, ils ne pouvaient pas continuer dans les temples. Alors, donc, vendre autour du temple... Ou vendre autour du temple ou dans le temple était une profanation vous le comprenez du lieu sacré d'accord c'est pour cette raison jésus-christ il prend le fouet et commence à chasser bien sûr tous ces vendeurs du temple parce que c'était une profanation alors qu'est ce que cela veut dire aujourd'hui bien aimé le temple aujourd'hui c'est toi et moi de la même façon jésus n'a pas accepté que les vendeurs profanent le temple c'est de cette façon qui nous demande aujourd'hui, d'accord, de ne pas profaner notre corps, parce que c'est là où réside le temple, c'est là où réside le Saint-Esprit, d'accord. C'est aussi une façon d'appeler toutes ces personnes, ces plaisantins, moi je les appelle comme ça, ces plaisantins qui viennent justement autour du temple, parce que venir autour du temple, en fait, c'est quoi C'est venir euh, s'approprier de la parole de Dieu et en faire ce qu'on veut, c'est ça en fait, de vendre dans les temples, d'accord et là, tous ces faux pasteurs, tous ces, profs, ces faux prophètes qui prêchent Jésus-Christ pour leur ventre, pour, pour leurs intérêts. Là, aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de vous fouetter. D'accord? Il vous appelle à quitter justement autour du temple. Parce que vous n'êtes pas ses enfants. Vous êtes des faux serviteurs. D'accord? Tout ce que nous devons faire doit lui rendre gloire et honneur. Des pasteurs qui vendent des prédications. Aujourd'hui, euh, vous allez sur Internet, essayez de demander euh, pour ceux qui sont à Paris et autres. Il hein, y a un là qui est, lui, il est super dans ça. D'accord Toutes ces prédications sont en vente. Tous ces séminaires sont en vente. Vous pensez vraiment qu'un tel homme est vraiment envoyé des dieux Ou c'est un businessman D'accord Également, les chantres aujourd'hui, ceux qui se disent chantres, stars, je ne sais pas quoi. Mais l'évangile n'a pas besoin des stars. Si réellement vous êtes inspiré des dieux, chantez pour l'édification du corps de Christ. Donc mettez vos chansons sur des plateformes où on peut télécharger des vidéos gratuitement pour édifier des gens. Pourquoi toutes vos chansons, toutes vos œuvres ont des droits d'auteur ou euh, avant de s'en procurer, il faut d'abord acheter ou en demander une autorisation, une dérogation euh, spéciale. Parce que vous n'êtes pas des dieux, vous êtes venus vendre auprès du temple. Et là, aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la repentance, D'accord? Vous devez vous repentir. On ne peut pas, on ne peut pas dire qu'on est inspiré des dieux. Et, en fin de compte, devenir euh, euh, le propriétaire, n'est-ce pas? Euh, de, de ce que l'on reçoit par Dieu. D'accord? Donc, il y, a, il y a amalgame, il y a un problème. Soit... Oh, vous, vous êtes inspiré par vous-même ou par le monde, vous écrivez vos chansons, ça on le comprendra, et là vous pouvez en vendre et en faire des droits d'auteur comme vous voulez, mais ne pas dire aux enfants de Dieu que vous êtes des adorateurs ou des chants des dieux. vous êtes des faux, répandez-vous, car si Dieu vous a inspiré, c'est pour le royaume des cieux, c'est pour édifier l'église comme dit un Corinthien, les dons c'est pour l'édification de l'église, alors, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un travail. La foi, c'est pour ceux qui sont sauvés, bien-aimés. C'est une obligation pour nous de relayer le message de Jésus-Christ, de prêcher la parole de Dieu, d'accord? Car il nous a sauvés déjà à la croix, en se portant garant, en prenant notre place. Il est devenu pécheur à notre place. Donc, euh, prêcher la parole de Dieu, c'est une obligation pour nous. Chanter pour édifier l'Église, c'est une obligation pour nous, puisque ça fait partie des dents. Mais ce n'est pas un travail où euh, certains disent, mais si je ne vends pas, comment je vais vivre? Mais bien aimé, on ne vit pas de la parole de Dieu. On vit de son travail. Vas-y, si tu veux devenir riche, ben, euh, va te former. D'accord? Et, et commence à vendre quelque chose, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas à vendre. D'accord? Cherche un travail qui va te donner de l'argent. Crée des entreprises. D'accord? Essaie d'innover. Va fabriquer des choses, tu inondes, tu vends et tu auras de l'argent. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas à vendre, on ne vend pas l'œuvre de Dieu. Vous imaginez une seule fois, bien aimé? Est-ce que vous imaginez une seule fois si les apôtres, hein, si les apôtres avaient commercialisé leurs épîtres comme Paul? Vous imaginez si Paul avait commercialisé ses épîtres? Si Pierre avait commercialisé ses épîtres? Est-ce qu'aujourd'hui nous serons en train de parler de Jésus-Christ? Parce que l'évangile ne serait pas donné à tout le monde. Quand vous vendez, vous empêchez les gens à venir vers Christ. Jésus est en train de montrer déjà depuis euh, là qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui viennent vendre autour de, du temple, c'est-à-dire autour de la foi. d'accord Jésus n'est pas d'accord avec ces gens, il n'est pas d'accord. Là aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Des pasteurs, des prophètes, des chantres, je ne sais pas qui viennent nous vendre des, qui viennent nous vendre la foi. Or, ça va à l'encontre du principe biblique. En vendant votre prédication, vous êtes en train de profaner la foi. C'est ce que ça veut dire? En vendant votre CD, vous êtes en train de profaner la foi. En vendant votre prédication, vous êtes en train de profaner la foi. Parce que, en réalité, la prédication ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'un intermédiaire. D'accord La chanson ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'un intermédiaire. Pourquoi vendez-vous quelque chose quelque chose qui ne vous appartient pas Voilà, bien aimé, la logique. Vous dites être inspiré par Dieu. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de vos chansons, de la prédication que vous donnez. Pourquoi la revendez-vous Parce que, justement, vous êtes des vendeurs du temple. Vous venez autour de la foi pour, justement, euh, séduire des gens. Mais, en réalité, vous n'êtes pas de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je lance un appel à ces faux pasteurs. Revenez à Dieu parce que le temps n'y est pas. À ces faux chantres, revenez à Dieu parce que le temps n'y est plus. D'accord Répentez-vous et revenez vers le droit chemin. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement. donné gratuitement. La parole du Seigneur est gratuite. D'accord, L'enseignement de Jésus-Christ est gratuit et bien-aimé. Il appelle à la répentance tous ceux qui sont disposés et tout ce qui l'écoutent pour qu'ils soient sauvés. Voilà bien-aimé le caractère des vendeurs aujourd'hui. Nous les avons aujourd'hui. d'accord. Et grâce à Dieu, par les œuvres, ils sont en train d'être dévoilés au grand jour. Voilà le message que j'avais à partager avec vous. Allez regarder mes vidéos, vous allez trouver plein de sujets que j'ai traités sur la vie chrétienne. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tes frères et sœurs. Abonnez-vous à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Pour euh, donc, ne manquer aucun enseignement, vous, me, vous pouvez me trouver donc sur YouTube en tapant Mg Indigné. Et ma page sur Facebook, c'est Assemblée. Abonnez-vous. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.